Bonjour à tous, c'est content de vous voir. Aujourd'hui, on fait une vidéo SQDC, la review 258 et je vous présente Where is my bike de la marque 48 Nord. Where is my bike, si vous aimez mieux en français, où est mon vélo ou si vous aimez mieux en québécois, yé où mon Bessic? Donc, where is my bike c'est une euh, variété qui existe, ce hein? C'est pas quelque chose qui a été créé par euh, 48Nord. Euh, 48Nord, c'est euh, le producteur d'elchène Thérapeutique. Donc, euh, le Delchen Thérapeutique, c'est eux les fournisseurs et ils ont la marque 48Nord. Si je vais sur le site de Leafly, pour voir le croisement, euh, quel plan, quels deux plans qu'on a pris pour faire Where is my bike ben c'est euh, des plans qu'on a déjà entendu, surtout un, le Amnesia. On a besoin du Amnesia et du Biker Cush. Donc on a pris ces deux plans-là, le Biker Cush et le Amnesia, pour faire Where is my bike? Et si on veut savoir un peu, là, euh, Amnesia, c'est fait avec quoi? C'est fait avec du Cinderella 99 et du Jack Herrera qu'on a vu dernièrement avec le fameux Jack Hayes. De cet acre. Et puis la variété Jack Herrera, euh, moi j'ai lu la variété Jack Herrera sur le site de la SQDC. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que je disais que c'était du Jack Herrera, le Jack Ace, puis que ce n'était pas exactement ça. Moi, j'ai seulement euh, redit ce, ce qui était sur le site de la SQDC. Donc, euh, le amnesia s'est fait avec du Cinderella 99 et du Jack Herrera. Donc, dans Where is my bike, il y a un petit peu là. De, peut-être des petites touches de jack Herrera, peut-être. Pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. Et euh, si on retourne à Where is My Bike, on avait dit que c'était fait avec Amnesia et... et mon Dieu. Et du Biker Couch. Du Biker Couch, c'est fait du, avec du L. L's OG et du Lucifer OG. Et juste comme ça, du Lucifer OG, c'est fait avec du Hells OG et du San Francisco Valley OG Kush. Donc, euh, il y a beaucoup là, de Hells OG dans le Where is my bike. Donc, avec tout ça, qu'est-ce que ça donne, Where is my bike? On va l'ouvrir. C'est un produit qui coûte plus cher à la et euh, 33,80$ plus cher par rapport à quoi par rapport aux autres produits de 48 Nord, euh, ils ont le Cusher Cush à 29, le Power Plant à 29, le Croche Vert à 32,50 et Where is my bike à 33,80. Donc, est-ce que le prix va être ajusté au cours euh, de l'année parce que c'est vraiment un, un, un nouveau produit, ils mettent un peu plus cher euh, pour en profiter vu que les gens ils vont vouloir l'essayer. Ou vraiment, euh, c'est un prix... Un prix qui va rester et qui va être plus cher que les autres. On a vu et remarqué à la que les produits d'une même marque, en général, sont toujours le même prix. Euh, Dubon a commencé à changer ses prix. Euh, on sait qu'ils on, ont mis des Dubon Select au même prix que Dubon. Ici, 48 Nord, les prix commencent à mélanger, euh, mais quand on regarde Broken Coast, c'est tout 46 et 30. Quand on regarde euh, San Rafael, c'est tout 30 et 50, non, non, non, euh, oui, non, oui, non, je, je pense que non, je ne suis plus, en tout cas, il faudrait regarder, je pense que San Rafael, le Tangerine Dream, il est moins cher, donc il y aurait peut-être des petites différences de prix, là. en tout cas, il est le plus cher de tous les 48 Nord, on va ouvrir ça ensemble pour ce qui est des euh, terpènes, les terpènes ne sont pas pareilles, comme sur le site de l'IFLI, sur le site de l'IFLI, euh, ils disent là, que c'est un mélange solide de terpènes comprenant du cariofilène, terpinolène et de l'humulène. Cariofilène, terpinolène et humulène, pourtant, sur le site des il n'y a pas de cariofilène, il n'y a pas de humulène. La Terpène principale, Myrcène, la préférée à Winman. Terpinolène, deuxième, ce qu'on retrouve à la, sur les flics. Ocimène et limonène. Et pour ce qui est des arômes naturels, terreux, fruité, citronné. Ok, j'ouvre ça tout de suite, j'ai vraiment hâte de voir ça. L'enveloppe avant était toute noire, là on voit que ça change un peu. C'est donc bien bizarre ça c'est mal ouverte l'enveloppe le pire c'est que le cannabis est un petit peu euh il me semble qu'avant, on avait plus des grosses cocottes avec 48 Nord. 48 Nord, je trouve que c'est un peu la même qualité que cette arc Mais il faut que je refasse d'autres essais. Je pense que cette arc est peut-être une coche en haut de 48 Nord. Je suis un petit peu déçu, là, euh, du, du, du, de Where is my bike, présentement, par rapport euh, au look. Par rapport aux structures des bras aussi. Il n'y a Ok, il y, y a un petit peu plus de tricômes que Namasté, Kexo qu quand même. Là. Le cannabis est quand même beau là, malgré... Euh, quand on parle de tricombe, il y en a beaucoup, beaucoup de tricombe. Besoin de lunettes, mon rendez-vous est au mois de décembre. Écoutez, euh, 33,80. Ça, c'est considéré un, un hybride ça me fait penser un petit peu à, un petit peu à souvenir, vraiment là, vraiment, euh, mais vraiment des petits morceaux de cocotte là, on va regarder ça de plus près à la caméra, il euh, y a du tricône. pour ce qui est de l'arôme, c'est agréable, euh, je trouve que le terpinolène, le petit côté fruité là, il hein. n'y a pas dans la haute pareil comme l'indique la SUDC, entre 19 et 23 de, de THC, un cannabinoïde très très populaire, hein? le cannabinoïde le plus populaire après le CBD. Quand on regarde ici le taux de THC, 21.98, donc j'ai 22 de THC euh, en hybride, 33.80 c'est c'est quand même là, un 8$ de plus que les produits souvenirs, euh, un gros gros gros 3$ de plus là, que les produits San Rafael, euh, de 30 à 33 c'est 10%, donc euh, à long terme là, ça peut revenir à beaucoup d'argent, Là, on parle juste d'un 3.5 ici, là, on ne parle pas d'un 28 grammes, donc euh, un 3.5 ça se fume quand même assez rapidement pour ceux qui fument à tous les jours, on regarde ça plus près à la caméra. Donc, on est de retour avec Where is my bike? Où est mon vélo? Y est où mon Bicycle? Donc, un peu différent des autres produits de 48 Nord, agréablement surpris. Euh, parce pour les tricônes, vraiment. Euh, c est, c est, c est, ça s'améliore. Ça s'améliore. Je m'attendais à voir la même chose que d'habitude. Mais j'avais jamais été vraiment déçu 48 Nord. Sauf que. Avec les nouveaux produits qui arrivent, les souvenirs, les, la compétition. Il fallait que 48 morts augmente d'un cran. Je pense qu'ils ont réussi. Je pense qu'ils ont réussi. Au look, je pense qu'ils ont réussi. Ils ne pas du tout, du tout, du tout. Euh, ça ne sera pas un bon produit là, pour mettre sous la presse. Vraiment euh, surpris des juvrages, mais pas surpris pour ce qui est de la résine, hein? c'est pas résineux, ça colle pas du tout, du tout, donc il y a des points forts euh, pour ce qui est des trichomes, il y a des points faibles pour ce qui est là, du résinage, le collage, ça colle pas du tout sur les doigts, euh, pour ce qui est de l'arôme, euh, j'ai l'impression que c'est un peu fruité, euh, peut-être un peu là, terreux pour ce qui est de la myrcène. donc euh, c ça me paraît bien euh, jusqu'à présent, la troisième arôme, ils écrivent citronné. Euh, je ne l'ai peut-être pas découvert là, en, en le respirant comme ça. Peut-être qu'en le fumant, on va peut-être découvrir d'autres goûts, d'autres arômes. Donc, euh, peut-être les cocottes un peu trop petites. Je me suis habitué avec le Pink Couch de San Rafael. Euh, mais quand même, quand même, euh, on essaie ça tout de suite. De retour avec Where is my bike un joint roulé avec le papier Weedman. Si vous êtes intéressé à avoir du papier Weedman, allez sur mon Instagram, Weed WeedIndicaMan. Donc, on va allumer ça. Le Where is my bike. 33,80$, 22% THC. Vraiment hâte d'essayer ça. Le look, très bien. Petite cocotte, beau tricôme. C'est pas collant. Santé-bonheur, comme dirait le chou boucan. Quand même bien. <coughs> j'avais peut-être pas trippé sur le power Plan de 48 Nord, mais j'avais été agréablement surpris du couche-couche de... 48 Nord, je l'avais même préféré au couche-couche de DNA génétique, quand même 10$ de moins, là. quand on compare les deux couches-couche, celui de DNA génétique de 48 Nord. Le goût est bon. Il y en a qui aiment ça quand je dis ça. Le goût est bon. Où est mon vélo? Terreux, fruité, citronné. Le fruité est là. Je ne pas capable de dire quel fruit, donc dans ce temps-là, je me dis sucré, mais euh, je ne trouve pas que c'est citronné. À 22%, le buzz est quand même léger, c'est plus célébral, là, on nous dit ici hybride. Le buzz n'est pas euh, trop... Euh, pourtant, il y a du San Francisco G là-dedans. Là là il y a du Jack Herreraire. Il y a un peu de tout hein, qui fait le ce mélange-là. Je ne trouve pas que c'est les caractéristiques du, du couche qu'elle a là-dedans. Là là là là là Il est très bon, mais il est très bon, il est très bon. Mais moi, je vais aller chercher un souvenir à 25,90. Le ChemDog à 27,90. C'est vraiment euh, hybride, Sativa, là. Je trouve pas qu'il y a le goût écrasant, le, le, le buzz écrasant. Encore une fois, là, pour ceux qui achèteraient ça pour le 22% THC, vous allez euh, peut-être être, être déçu. Euh, surtout que c'est hybride, peut-être qu'on s'attend plus à un buzz général, un buzz dans le corps. Vous allez être déçu si vous choisissez un cannabis juste à cause du taux de THC. Très bon goût. Très bon goût. Mais le buzz, il n'est pas là comme le Dela Hayes. Le buzz, il n'est pas là comme le Jack Hayes de cette acre. Le buzz, il n'est pas là comme le GG4 de souvenir pamplemousse. Très bon goût. Cannabis de jour, cannabis de jour, et puis c'est un peu ça, je pense, qu'ils disent euh, dans la description sur les flics. Utilisez, where, where is my bike, utilisez où est mon vélo, tout au long de la journée pour améliorer votre humeur, tout en atténuant le stress. Carrément, carrément, euh, c'est clairement là... Euh, un buzz plus célébral là, que corporel. All right, je vais continuer ça tranquillement, je pense oui. qu'on a fait le tour. Donc, 48 Nord qui modifie un peu euh, leur cannabis, plus de trichomes, euh, compact encore, mais peut-être un petit peu moins compact que qu ce qu'on a connu. Euh, moi, je suis vraiment content là, de, de, du résultat que euh, nous donne le Where is my bike. Euh, pour ce qui est du buzz, ben écoutez, euh, eux, ils ont été vraiment là, euh, sécuritaires en se mettant hybride, Mais c'est clairement là, un, un buzz sativa, un buzz là, plus dans la tête là, que dans le corps. Donc, euh, je vous laisse là-dessus, donnez un pouce, écrivez moi un commentaire, euh, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on se revoit très bientôt là, dans une prochaine vidéo. Ciao!